très très bon groupe ici euh, sur le plateau et euh, je crois qu'on s'est retrouvé donc il euh, y a beaucoup d'ambiance. Euh, Jean-Luc Couchard c'est voilà, je vraiment lui qui nous rassemble tous ensemble, qui a réussi à faire le lien en fait entre nous et c'est vrai que quand on en parle on se rend compte qu'on a tous euh, beaucoup, de, beaucoup de tendresse et beaucoup de respect euh, pour, euh, pour Jean-Luc donc vraiment euh, c'est grâce à lui qu'on se retrouve tous ce casting-là ensemble. Mon rôle euh, bien Je là. Lola, donc je suis une des pensionnaires euh, de ce foyer. Euh, je suis arrivée il y a plusieurs mois, donc elle est déjà bien, bien installée euh, dans le foyer suite à donc, des violences conjugales. Et on va accueillir une nouvelle, une nouvelle pensionnaire. Et euh, Lola est, a une petite particularité, c'est qu'elle et son frère euh, sont très durs avec les hommes qui battent leur femme. Il y a du texte mais c'est vrai que Jean-Luc, comme il est comédien, il sait aussi qu'on qu a envie justement de, de pouvoir entre guillemets se mettre le texte en bouche et de pouvoir improviser un petit peu, de pouvoir être autour du texte aussi. Et ce qui est génial, c'est que les filles euh, voilà, avec lesquelles on tourne, elles rebondissent vachement là-dessus. Et puis nous, c'est tout un sujet qui nous touche, donc on a vraiment envie de faire le maximum et, et de traiter ce sujet d'une façon dont il n'est pas souvent traité en fait. Voilà. Il y a un espèce de, de twist qui fait que le ton va être, va être joyeux, va être dans l'émotion, évidemment, parce que c'est un sujet important. Mais on le traite avec, voilà, avec une bonne humeur de de groupes de femmes en fait on est plus dans plus dans la solidarité dans soutenir dans je pense qu'on imagine toujours que les sujets graves doivent être traités parfois avec gravité mais en fait plus on est le nez dessus plus on a besoin justement de voilà de prendre de l'air d'être dans le second degré euh, d'être dans les éclats de voix etc donc ça va être ça va être très très vivant en fait ça va pas du tout être quelque chose de c'est pas du tout triste au contraire nous on, on rigole beaucoup et je pense que les gens vont rigoler aussi moi, j'ai été euh, pendant longtemps marraine de la Treille, qui est une association euh, qui aide euh, les, les femmes battues euh, et leurs enfants. Je pense que c'est hyper important en fait d'avoir euh, des, des foyers il y en a pas assez il n'y a pas assez de, de place justement pour euh, pour les femmes qui sont obligées de quitter leur foyer euh, face à la violence et moi je pense qu'il faut qu'il y en ait beaucoup beaucoup plus en fait c'est essentiel et puis des endroits aussi où elles puissent aller avec leurs enfants euh, moi je trouve qu'on fait assez peu en fait sur euh, sur ce, ce type de sujet on en fait pas assez il n'y a pas assez de, de prévention et encore une fois il n'y a pas assez de place dans dans des foyers ou dans des structures ou euh, dans des associations euh, parce que le grand problème c'est que on ne peut pas en fait rentrer chez soi. En fait, c'est il faut vraiment des solutions d'hébergement, quoi.